Bonjour à tous, c'est Eric pour la chaîne de Presse Citron. Ceci est le premier euh, véhicule électrique de Mercedes. Alors en fait, c'est pas exactement ça, puisque Mercedes avait déjà fait des incursions dans la, dans la voiture électrique il y a quelques années avec un modèle euh, SLS et puis une classe B. Mais c'est, euh, on va dire, la, prochaine, la première Mercedes 100% électrique de nouvelle génération qui euh, va euh, donner le départ sur toute une gamme de, de voitures électriques chez Mercedes puisque la gamme va s'électrifier euh, progressivement chez le constructeur allemand. Alors ça c'est la Mercedes EQC, c'est une voiture qui est commercialisée à partir de maintenant. C'est un SUV comme on peut le voir ici, donc une voiture avec quatre roues motrices, assez euh, volumineuse, assez imposante, malgré des lignes quand même relativement euh, euh, dynamiques. Et c'est une voiture qui embarque donc deux moteurs électriques, un moteur électrique sur l'essieu avant, sur le train avant, et un moteur électrique sur le train arrière. L'ensemble des deux moteurs électriques développe la puissance de 410 chevaux et euh, avec une batterie de 80 kW utile qui lui donne une autonomie qui peut aller de 375 à 415 km selon les conditions à la norme WLTP un vaisseau amiral, un flagship on peut dire qui n'a fait aucun sacrifice sur les équipements c'est-à-dire qu'on a une vraie Mercedes c'est une voiture qui est très bien équipée, très bien finie on sent qu'il n'y a pas eu de, de compromis sur euh, le poids, par exemple. Alors le résultat de ça, c'est qu'on a une voiture qui, avec ses 650 kg de batterie, arrive quand même à faire euh, 2,5 tonnes. Donc c'est une voiture assez lourde, mais qui reste finalement relativement agile, même s'il ne faut quand même pas trop la pousser dans ses retranchements, notamment sur les routes sinueuses ici dans les Alpes-Suisses. Mais c'est une voiture qui est très agréable à conduire et qui combine le silence et la quiétude de l'électrique avec la finition et, et, et l'isolation phonique Mercedes, ce qui donne euh, à l'intérieur un sentiment de, de, de, de, de calme et de, de silence qui est euh, assez remarquable et puis quand même des performances qui sont au rendez-vous puisque euh, malgré son poids, cette voiture est capable de faire une accélération de 0 à 100 km heure en 5 secondes 1, hein, ce qui la place déjà dans le haut du panier, je dirais, des, des voitures qui ont de très bonnes performances en accélération et en reprise. L'autre choix de Mercedes, c'est d'avoir bridé cette voiture, euh, la vitesse de pointe de cette voiture à 180 km heure. Alors il y a certainement plusieurs raisons à ça, je pense que c'est une tendance euh, Peut-être euh, lié à la sécurité, lié à la consommation, lié à l'environnement. Et euh, l'argument de Mercedes, c'est de dire qu'en euh, bridant cette voiture à 180 km/h, on a largement de quoi faire de toute façon sur, les, sur la majorité des routes euh, du monde entier. À 180 km/h, on économise beaucoup la batterie, puisqu'on sait que c'est dans les hautes vitesses que les batteries euh, se vident le plus rapidement. Donc si on regarde un petit peu la voiture en détail, alors évidemment, euh, ce qui distingue. Euh, euh, la, la voiture électrique, le, cette gamme électrique des autres, euh, des autres modèles de la gamme, c'est le logo ici EQC, donc EQ, EQ, donc ça va être le logo, euh, l'appellation de base de toute la gamme euh, électrique qui va être déclinée ensuite chez Mercedes. On a ici euh, des liserés bleus aussi qui rappellent, euh, c'est la couleur qui est liée à l'électrique aujourd'hui en matière d'automobile. Là, un marchepied en aluminium. Et puis euh, ici, on est sur des jantes 21 pouces qui sont euh, particulièrement travaillées. Concernant la charge, c'est une voiture qui, euh, qui accepte euh, euh, différents types de, de chargeurs, donc les chargeurs type 2 et les chargeurs CCS, CCS Combo. Et euh, donc l'expérience qu'on a eue là, c'est de recharger sur un chargeur Unity. Alors en Suisse, il faut savoir que le, le, les réseaux de, charge, de recharge de voitures électriques sont déjà très développés. Et donc sur notre route, de, entre Zurich et Milan, on avait le choix sur plusieurs euh, chargeurs Unity, qui sont les chargeurs du consortium allemand qui regroupent, euh, Mercedes, le groupe Volkswagen, Audi, Porsche, BMW, Ford et puis maintenant Hyundai qui vient de se joindre à ce consortium et qui a pour ambition de déployer très rapidement un réseau de chargeurs puissants à charge rapide sur tout le réseau européen. Alors aujourd'hui il y a une dizaine de superchargeurs Unity en France, il y en a beaucoup en Allemagne, en Suisse et en Europe du Nord et en Scandinavie et euh, l'ambition c'est de déployer je crois euh, 400, 400 stations de supercharge en Europe d'ici fin 2020 dont, une, euh, dont 80 en France une fois que c est, c est, ce réseau de chargeurs sera déployé la question de la recharge de voitures électriques notamment des voitures puissantes comme celle-ci euh, ne sera plus vraiment une question puisqu'on pourra à peu près se déplacer sur, euh, sur toutes les routes d'Europe avec euh, euh, des chargeurs qui seront espacés de 200 à 300 km et l'avantage du réseau Unity, c'est qu'on peut le comparer au réseau des superchargeurs Tesla. Ce sont des superchargeurs puissants qui vont de 150 à 350 kW et qui donc permettent de recharger euh, des batteries d'une voiture comme celle-ci de 5 à 80% en euh, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, donc ça va très vite. On en a fait l'expérience tout à l'heure, alors on s'est arrêté sur un chargeur alors qu'il nous restait encore 80% de batterie, donc la plage de charge la plus rapide était dépassée et quand on sait que sur une voiture électrique de 80% à 100%, c'est un peu comme sur un smartphone, c'est plus long à charger que de 5% à 80%. Donc ce n'était pas vraiment euh, représentatif, on a chargé à peu près à 50 kW, mais cela dit, ça reste, ça reste rapide et euh, on aura donc des Unity euh, à peu près euh, partout en Europe. Donc euh, nous sommes à bord du Mercedes EQC avec sa nouvelle interface MBUX composée de deux écrans. Sur l'écran de, de droite, nous avons donc différentes fonctionnalités qu'on peut afficher et qu'on peut vraiment paramétrer selon ses préférences et à sa main. Euh, donc ici, on a la navigation, mais on peut aller euh, chercher euh, dans les menus. Et ici, on va naviguer dans les menus d'une façon... Euh, donc euh, tactile et de façon euh, très fluide et on a différentes options qui s'offrent qui à nous donc euh, par exemple les applications, les options de confort euh, le store d'applications, différents réglages de la voiture et puis euh, les médias, la radio, euh, les fonctionnalités de la voiture électrique, la navigation, le téléphone, etc. Et euh, qui permettent donc de, de faire vraiment euh, une voiture et une interface euh, à sa main et selon ses préférences, que ce soit en termes de design ou en termes de fonctionnalités, de confort, euh, de conduite et de sécurité. Euh, sur la partie gauche, le combiné d'instruments que l'on a l'habitude de, de connaître sur les voitures, qui est un, un combiné d'instruments euh, euh, dématérialisé donc virtuel puisque ici on peut accéder à différents, euh, différents réglages euh, c'est pareil on peut configurer ce, ce combiné d'instruments euh, selon ses préférences en fonction de sa conduite si on veut privilégier euh, le monitoring de la conduite électrique par exemple ou si on veut passer plutôt en, en mode sport euh, donc il suffit d'aller chercher euh, les différents menus ici et puis après avec cette petite touche tactile comme ça on, fait, euh, on navigue dans les menus et on va chercher ses préférences. Par exemple, sur le design, on peut changer le tableau de bord. On, peut, alors on est en classique, on peut passer en sportif. Où on peut passer en progressif. Progressif, ça veut dire quoi euh, Ça veut dire qu'on va avoir euh, toutes les données qui sont liées à la conduite électrique euh, de façon euh, plus claire et plus évidente. Euh, donc les données de récupération d'énergie, les données de consommation d'énergie, euh, l'autonomie restante, etc. etc. Et c'est du visuel. Ça veut dire qu'on on accède à cela, même en regardant la route, on a quand même une vue qui nous dit « attention, là tu consommes un peu trop, là tu es bien, etc. » On retrouve les, les, les différents modes de, de conduite que l'on connaît sur les autres modèles de la gamme. Alors le maximum range, c'est vraiment euh, la portée maximum, c'est-à-dire l'autonomie maximum euh, que l'on peut obtenir avec la voiture. Donc euh, ça va déclencher un certain nombre de processus sur la voiture qui euh, conduisent et qui forcent un petit peu la conduite économique, notamment un retour aptique de la pédale d'accélérateur qui euh, crée un point dur euh, sur la pédale de façon à ce que d'une part on, on, on ne consomme pas trop en appuyant trop sur la pédale mais ceci est lié aussi à la, au respect des limitations de vitesse c'est à dire que quand on est dans ce mode là et qu'on se met par exemple en conduite automatique la voiture va respecter de façon automatique les limitations de vitesse et on sait que si on respecte les limitations de vitesse on va rouler en mode très économique ensuite on a différents autres modes donc le mode économique qui est un, un grade un petit peu en dessous on a le mode confort qui est le mode euh, euh, par défaut, donc là c'est un compromis entre, euh, comme le, son nom l'indique, le confort et puis l'économie. On a le mode sport et puis un mode individuel, individuel que l'on peut paramétrer à sa main. Euh, en mode sport, on retrouve un petit peu euh, ce qu'on a l'habitude de connaître sur une voiture en mode sport, c'est-à-dire euh, des commandes plus réactives, un, une accélération euh, plus immédiate, euh, des suspensions qui se durcissent et une direction un petit peu plus, euh, un peu plus ferme et un peu plus directe. Ce qui est intéressant dans le mode maximum range, c'est qu'ici on voit qu'on a des palettes au volant. Ces palettes, elles ne servent pas à passer les vitesses évidemment, parce qu'il n'y a pas de vitesse sur un moteur électrique, en tout cas pas sur cette voiture et euh, les palettes servent à gérer euh, le freinage régénératif c'est à dire que si on descend la palette moins moins, on a ici euh, deux niveaux de freinage ré régénératif si on descend les deux niveaux on a le plus fort frein moteur la voiture euh, freine avec euh, l'aide des freins moteurs sans qu'on ait à utiliser la pédale de frein et, et donc on a deux niveaux et puis si on veut libérer la voiture de son freinage euh, par le frein moteur il suffit alors à ce moment là de monter la palette d'un niveau ici ou de deux niveaux et on a une voiture qui est qui, qui, qui glisse totalement et qui n'a plus aucun euh, frein moteur mais qui euh, ne récupère plus non plus d'énergie donc euh, le bon compromis c'est d'arriver à se dire ben, je vais avoir un petit peu de frein moteur pas trop de façon à ce que ça ne soit pas trop brutal à chaque fois que je lève la pédale de, de mais de façon à ce que je récupère un petit peu d'énergie donc notamment ici dans les routes de montagne on s'est souvent mis en des moins premier niveau pour avoir un frein moteur tout à fait convenable sans avoir dà et bénéficier d'une récupération d'énergie suffisante. Ce modèle n'existe qu'en une seule version avec la batterie de 80 kW et le moteur de 410 chevaux, Mercedes a fait le choix de ne pas proposer plusieurs versions de puissance et d'autonomie et en fait les différences se font sur les différentes options qu'on va choisir pour cette voiture et qui va donc démarrer à 79 000 euros et aller jusqu'à 95 000 euros en fonction des options qu'on aura choisies et de la version de finition comme là par exemple la version AMG. Alors on a roulé deux jours avec cette voiture, on a fait à peu près 500 km entre Zurich et Milan, donc on a commencé à un petit peu la connaître, à s'acclimater, à s'habituer. C'est une voiture qui est très agréable et qui n'a pas posé de problème particulier en termes d'autonomie, même dans les Alpes où on a fait quand même des, des, des, des, des, des cols assez, assez prononcés. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettez un pouce bleu si vous avez envie, évidemment. Et surtout... Euh, Venez commenter, venez discuter, on est là pour, pour vous écouter, on est là pour répondre à vos questions euh, sur, sur le sujet. Alors on se pose effectivement pas mal de questions sur, le, sur la voiture électrique aujourd'hui, donc on va essayer de vous répondre comme on l'a toujours fait sur les, sur les essais précédents.